Voilà, test, est-ce que c'est bon okay. Bonjour, je m'appelle Enora, je suis étudiante au sein du Bachelor Communication à l'ISCPA de Toulouse et je vais vous parler de mon stage au sein de l'École Française Internationale de Marbella. Bonjour, moi c'est Fanny, je suis aussi étudiante en Bachelor Communication à l'ISCPA et je vais également vous parler de mon stage à l'École Française Internationale de Marbella. Donc au début, on travaillait ensemble, Nora et moi, et au fur et à mesure, les tâches elles se sont divisées entre nous euh, pour qu'on soit plus performantes. Donc pour ma part, je m'occupais principalement du digital, de la création visuelle, réseaux sociaux, mais j'ai aussi pu participer à l'élaboration de la journée Portes ouverte, donc euh, chercher les activités qu'on pourrait faire, euh, le nombre d'intervenants, etc. Donc euh, concrètement, lors de ce stage, j'ai vraiment pu faire euh, beaucoup de choses et toucher à beaucoup de canaux de la communication, donc euh, ce fut très enrichissant. Alors pour ma part, mes missions se sont divisées en deux parties. Une partie plutôt euh, SEO, donc c'était le référencement naturel, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Donc ça, prenait, euh, ça comprenait les balises title, les métadescriptions, les images avec les attributs ALT. Et il y avait une partie plutôt print avec tout ce qui était document euh, pour la journée portes ouvertes. Et à côté de ça, on travaillait en collaboration avec Fanny sur l'événementiel justement de cette JPO. Le cadre de vie à Marbella, il était vraiment super, entre le soleil, la mer et les tapas. Euh, concernant en fait, mon adaptation au niveau de la langue, euh, l'espagnol, euh, ça va, je me parlais plutôt bien avant d'y aller, donc euh, je me faisais comprendre et je comprenais ce qu'on me disait en retour. Au niveau de l'adaptation, au niveau des horaires, ben, j'avais déjà l'habitude de manger tard en France, donc euh, ça ne m'a pas trop perturbé. Le seul bémol, c'est la nourriture, parce que la nourriture française est vraiment meilleure. Alors euh, la vie sur place elle était paradisiaque, il faisait un temps magnifique, les paysages étaient splendides, les gens adorables, donc c'est vrai que c'était une superbe expérience, j'avais juste eu la barrière de la langue au départ qui était un petit peu compliquée puisque je faisais l'espagnol que depuis un an mais plus ça allait plus, euh, plus c'était évident de les comprendre et de me faire comprendre. En matière d'horaires, c'est vrai qu'on a eu des horaires de travail à la française, donc euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de surprises à ce niveau-là. Les seules petites surprises qu'on a eues, c'est au niveau des rythmes des locaux parfois, puisque les magasins n'ouvrent pas avant 15h dans certains cas, mais sinon c'était génial. Alors en termes d'expérience professionnelle, ce que j'ai appris, c'est d'abord le besoin de l'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être patient parfois et ça vous fera être beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant dans vos tâches. Et aussi, le plus important, c'est vraiment euh, la curiosité. Si vous ne savez pas, vous demandez à quelqu'un de compétent, vous achetez des livres, vous vous renseignez. Faire preuve d'initiative, c'est vraiment primordial. Alors, oui, le savoir-faire, c'est très important, mais en entreprise, le savoir-être, ça l'est tout autant. Donc, savoir se préparer aux réunions, savoir comment s'adresser aux collaborateurs, en fait, c'est essentiel. Au euh, niveau personnel, euh, moi, je retiens surtout l'indépendance qu'on a pu avoir, parce que, voilà, organiser un tel voyage dans ces conditions, euh, ça n'a pas été évident, mais au final, euh, on s'en est sorti sans aucun souci.